Bonjour, mon nom est Marc Roussin, président exécutif de l'Association du marketing relationnel. Je souhaiterais partager avec vous nos grands projets de l'année 2014. Dans un premier temps, le nombre de nos membres en règle devrait s'approcher à près de 400 d'ici la fin de l'année, faisant de l'AMR l'une des plus importantes associations au Québec. Nous venons également de conclure un partenariat stratégique avec l'association internationale SOCAP, basée à Washington, et regroupant des membres des plus importantes entreprises en Amérique du Nord. SOCAP se spécialise dans l'excellence au niveau de la relation client. Des échanges de contenu et d'expertise entre l'AMR et SOCAP débuteront sous peu. Comme vous le savez, le marketing relationnel regroupe divers champs d'activité visant un ensemble de points de contact avec la clientèle. À cet effet, nous avons décidé de créer des communautés d'intérêt regroupant des spécialités au sein de la grande famille de l'AMR, et ce, dans un esprit d'intégration et d'approche multicanale. La communauté relations clientèle, sous le leadership de M. pierre Mac Jasmin, qui, avec l'aide de son dynamique comité, verra à mettre en valeur les centres de contact client et leur contribution à une relation client forte. Également, la communauté numérique, sous la direction d'Alex Langlois, réunira toutes les expertises web, mobile et médias sociaux au service du relationnel clientèle. Et enfin, la communauté marketing relationnel sous le leadership de Martin Caron, qui mettra de son côté en valeur toutes les stratégies globales permettant de bâtir une relation clientèle profitable. Dès le mois de janvier, votre calendrier d'activités sera disponible sur le site amrq.com, vous permettant de choisir les activités qui répondent à vos besoins de formation et de réseautage. Un merci spécial à mes collègues du conseil d'administration notre directeur général, M. Gilles Vaillancourt, nos précieux commanditaires, nos conférenciers et surtout à vous, chers membres, pour votre fidèle support. Un grand merci.